Je d'acteur français, je surprends mon enfant qui fume des cigarettes derrière mon dos. Hey Kevin, qu'est-ce que tu fais Je t'ai vu, tu passes tout de suite chez Mégo. Je te préviens, tu passes chez Mégo, sinon je te confisque ta console PlayStation 3. Je te la confisque. Et donne-moi ton téléphone, qu'est-ce que tu es en train de faire Donne-le-moi tout de suite. Allez, hein, ça commence à bien faire. Le mégot, c'est à la poubelle et je prends ton téléphone et je prends ta PS3. Allez, donne tout ça. Donne tout ça, dépêche-toi. Tu donnes, sinon j'appelle ton père. Je d'acteur au français, je joue la coiffeuse bourrée. Bonjour, madame. Vous venez pour faire quoi à vos cheveux Alors, je voudrais... Faire un carré blond avec une frange. Ok, je vais préparer le matériel. Alors, le carré, voilà, il est bien fait. Alors, une coloration blonde, voilà. Mais madame Quoi Qu'est-ce qu'il y a, madame Mais vous êtes trompé j'ai fait du noir et mon carré n'est même pas droit et ma frange allait rater ok désolé je vais réparer mes erreurs oh. Je d'acteur au français je joue la petite fille qui va au coiffeur bonjour ma petite fille alors tu veux faire quoi euh, non excusez moi madame c'est moi qui choisis ce que ma fille veut faire c'est pas elle je vous le dis tout de suite alors ma fille elle va couper juste les pointes de ses cheveux et rien d'autre. C'est tout. Et pas de couleur ni rien. Que les pointes de ses cheveux. Oui, mais peut-être la petite, elle veut faire quelque chose d'autre. J'en m'en fous. C'est moi qui commence. C'est moi, sa mère. C'est pas vous. Alors, c'est moi qui décide. ce que ma fille aura sur la tête. Je d'acteur français. Je joue l'éducatrice du centre. Et bonjour, les élèves. Le programme d'aujourd'hui, c'est... Du vélo. Nous allons faire du vélo. Dans une forêt alors euh, tout le monde a mis des baskets julie t'as mis des baskets non bah tu resteras là avec les autres hier je vous l'ai dit vous mettez des baskets nous allons faire du vélo t'as pas mis de baskets tu resteras avec les autres qui peuvent pas faire du vélo tant pis pour toi Je dateur en français je joue l'accueil d'un camping bonjour madame vous avez réservé quel nom? Madame du Cheval. Alors, Madame du Cheval, votre euh, numéro de bungalow est le numéro 15. Oui, numéro 15, en partant euh, vers votre droite, vous tournez à gauche et le, vous allez le voir, c'est écrit euh, numéro 15. Tenez vos clés. Alors, il y a une clé pour ouvrir la porte de votre bungalow. Une clé pour les douches en commun qui se trouve là-bas à côté des sanitaires. Je d'acteur en français, je joue la maman qui rhabille ses enfants pour la rentrée des classes. Allez Emma, allez Alice, allez Maxime, allez Kevin, allez choisir vous, les vêtements que vous voulez pour la rentrée. Et maman fait le tour du magasin et on se rejoint en caisse. Alors Emma, t'as pris quoi Ok, t'as pris ça et ça. Ok, ça c'est pour Emma. Et toi Maxime « T'as pris ça, ok. Et toi, Alice, t'as pris ça, ouais. C'est beau, la petite robe. Et toi, Kevin, t'as rien trouvé. Euh, tu te fous de moi. Tu, vas tu retournes tout de suite dans le rayon garçon et on va chercher. »« Si, si, il y a plein de vêtements. Ton frère y a trouvé. Alors arrête un peu. Si lui y a trouvé, tu vas trouver. »« Je d'acteur en français. Je joue. La maman qui fait les fournitures scolaires avec les enfants. » Allez ma... allez Maxime, allez Kevin, ça fait une heure qu'on est dans le magasin. Vous n'avez toujours pas choisi votre sac d'école, vous allez vous dépêcher. Il y a encore les trousses, il y a encore les cahiers à choisir, il y a encore les, les classeurs, les agendas, tout ça. Alors on se dépêche. On va pas y passer des heures dans le magasin pour vous. Dépêchez-vous. Jeu en français, je joue le retour client énervé. Bonjour madame. C'est pourquoi? Un retour client? Elle vous voit pas la veste que je vous ai vendue la fois? Non? Ben, il fallait regarder les cailles. Il y a les cabines d'essayage là-bas. Voilà, allez de faire toujours des retours clients. À chaque fois que vous venez dans notre magasin, c'est pareil. Vous faites des retours clients. Alors, je ne prends plus ni l'article. Vous n'avez pas le ticket caisse comme d'habitude. Allez, au revoir. D'accord en français. Je joue le vendeur de vêtements au marché. Approchez, approchez, 10 euros les pulls. Les maillots cori, à 5 euros. Approchez, approchez, venez. Les pantalons, ça, 10 euros également. Bonjour, madame. Que désirez-vous Un pull Il a 10 euros. Tenez votre pull, 10 euros, s'il vous plaît. en français. Je joue la rentrée des classes entre copines. et hey, ça va va. Oui, et toi, qu'est-ce que t'as fait de tes vacances, Maïva Ah, t'as à la plage Ah, moi aussi, j'étais à la plage. T'as été où Ah, à Marseille. Ah, moi, j'étais à berck sur mer Ah, ouais. Ouais, ben, bah, moi, il y a plus euh, de euh, lundi et dimanche et puis euh, samedi. Mais le reste de la semaine, il a fait beau. Et toi toi, il y a fait beau toute la semaine! Oh, C'est trop bien! Hé, hey, ça va, Sarah et toi? Ah, t'as pas été en vacances? Ah, dommage, peut-être l'année prochaine! Je date en français, je joue la boulangère désagréable. Bonjour, que voulez-vous? Alors, trois petits pains avec ceci! Deux baguettes de pain avec ceci! Ça sera tout 5,50€ s'il vous plaît! Tenez! Merci, au revoir! Je dateur en français, je fais le vigile qui demande les pas sanitaires. Bonjour, avez-vous les pas sanitaires pour entrer dans notre magasin Non, alors vous ne pouvez pas passer. Bonjour, avez-vous les pas sanitaires, monsieur Oui, faites montrée. Alors, euh, oui, c'est ça, vous pouvez rentrer. Je en français, je joue la gynécologue. Bonjour madame, c'est pourquoi pour voir le sexe du bébé alors vous pouvez vous installer confortablement on va regarder tout ça alors euh, je vois que c'est une petite fille madame félicitations vous aurez une petite fille je date en français je joue la maîtresse qui dispute un enfant qui s'est battu Hé, hey, Kevin, Mathéo, qu'est-ce que vous faites là À vous battre On n'est pas la jungle On se bat pas comme ça, vous allez vous calmer Oh T'as fait des Kevin, tu vas le tuer Arrête Bon, va allez tout de suite au bureau Va allez voir la directrice Allez Jeudateur en français, je joue le gendarme. Bonjour monsieur, sortez du véhicule Contrôle de véhicule et contrôle de papier de véhicule. Et votre permis de conduire, monsieur. Allez-y, dépêchez-vous. Alors, votre permis de conduire. Ben, il n'y a plus de points. Vous vous foutez moi ou quoi Vous conduisez alors que vous n'avez plus de permis. Ni de points. Mettez-vous sur le côté. Le chien, il va contrôler s'il n'y a pas de, de drogue, s'il n'y a pas d'alcool, ni rien. Allez, sur le côté. Je d'acteur en français, je joue la meuf qui s'est fait tromper par son mari. Alors, comme ça, tu m'as trompé avec ma meilleure amie? C'est ça? Bonjour, monsieur, que désirez-vous Alors, trois cuisses de poulet avec ce, ceci, une cuisse de dinde avec ceci, trois côtelettes, tenez Oui, c'est pas ça Oh, je me suis trompé, excusez-moi, on va refaire la commande dès le début, ok Non, vous voulez pas bah, tant pis, à ah, plus tard. Je dateur au français, je joue la meuf qui est pas dans la même classe que son ami. Hé meuf, t'es dans quelle classe Avec monsieur Rochard. Non, on n'est même pas dans la même classe. Comment on va faire On va même pas manger au même heure ni rien. Oh, je serais bien de retrouver des nouveaux amis. Non, moi je vais veux pas. Et moi, Madame Broquette, mais je ne veux pas être avec elle, ça va être une année pourrie, je te le dis, ça commence déjà mal. Génateur, je joue le vendeur de beignets énervé. Bonjour madame Combien de beignets il vous faut 4 beignets, 6,50 euros Dépêchez-vous, j'ai des autres clients qui attendent. Tenez, au revoir Bonjour monsieur, combien de beignets qu'il vous faut Huit! Tenez! Huit euros, s'il vous plaît! Tenez! Merci! Au revoir!